alors bonjour à tous et bienvenue sur le site de daniel et euh, en même temps euh, bah c'est un peu moi hein, daniel c'est moi qui parle donc euh, donc euh, je vais plutôt dire euh, donc euh, bienvenue sur mon site internet alors donc aujourd'hui nous sommes euh, donc en ligne et euh, donc, euh, j'attends éventuellement un petit bonjour de quelqu'un. Euh, ah, ah, ah, j'entends, ah, oui, j'entends euh, un petit euh, bonjour de euh, Octave et, euh, et Merti à Eldor. Bon, pas de problème. Et toujours pas de, de, de, de questions de votre part, enfin, en même temps... Il est possible que quelqu'un parle, mais moi, euh, eh bien, je porte toujours mes petites bouloquiesces et je n'aime plus vraiment les retirer, c'est une habitude, hein, c'est comme ça, hein, je suis plutôt euh, têtu, un peu, un peu, enfin voilà, c'est comme ça, bon, ah. mais, euh, donc, euh, euh, là, mais euh, donc visiblement personne n'est là, ce n'est pas grave, eh bien, je vous remercie et euh, je vous souhaite à, à très bientôt. Ciao, ciao